Bon, allez, le petit bonhomme va par en bas. Ça, c'est moins, ça. Yeah! Nouvelle piste! OK, non, elle va pas par là. <rire> cool. OK, c'est beau. <hums>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 Fait que présentement, on est dans la Nelson Sud. <rire> Puis j'étais un enfant. Des fois, j'ai des bonnes idées. Des fois, j'en ai des moins bonnes.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 Fait que je vous montre en exclusivité la toute nouvelle Nelson Sudes. -Sud regardez. Ça. Ça. Ha. On va essayer de suivre les flags. Y a d'autres flags Oh, ça peut dangereux ça. Allez, regardez, ça se roule. Regardez. On a t d'autres flags Ah <rire> ok c'est bon on va retourner dans la trail hey je viens de trouver la prochaine trail de, de VBN c'est pas des jokes <rire> bonjour au webmaster de, de Vallée Bras du Nord qui regarde ça je veux pas vous fâcher je veux vous faire de la publicité <rire> c'est trop bien cool La curiosité paye toujours, guys! <rire> That's nice! Bon. Là, j'ai strappé mon temps ce Strava, c'est sûr. C'est pas grave! Ceux qui me connaissent pas doivent dire, il est dans bien épais.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 Je continue de voir des flags. <rire> nice. Ah. Ouais. That's cool. Oh la belle roche. J'ai rarement été un monstre de même en descente. <laughs> Epic. <laughs>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 Hey. Wow That's nice Petite sur-site en passant Super pratique euh, Prochaine entrée Il hey, faut que je revienne ici, c'est donc cool Je veux comme pas manquer la prochaine entrée <rire> Je remonte pas, c'est pas vrai Oh, je vois une entrée Nice, open it up non, pas trop c'est ce qu'ils sont en 3, je n'ai pas manqué c'est bon ça T'arrives pis t'es genre rendu à la section en hein, huit pis t'es comme... mode dh je me sens plus bien Still... Quelques belles petites sections. Oh, nice, un petit oiseau à l'eau. Call GP. Ouais, ça se fait quand même bien. Ah. Oh, petit petit est fatigué. Oui, fait que c'est ça. L'avantage de la Est C'est que faut que tu as monté tout le chemin forestier, si tu veux. tu n'as pas le monter. Je sais pas si ça fait du sens. Je suis en train de le dire et ça fait aucun sens dans ma tête. Fait que je vais comme arrêter. J'ai tout tranquillé, ah je l'ai monté. Je l'ai monté. Ah oh, waouh. Hop. Les mois. On va être gentil. Attends. Faites la personne qui a perdu sa bouteille Lulu. C'est bon, il l'a. Oh, ça balance. crème Comment on fait pour aider avec ça dans les poches, guys? Fuck. Il y chance que je suis faim. Vous n'avez pas perdu une bouteille noire par hasard? Non, c'est pas à nous. Non, bon, ben, yes! Ah, je pensais que j'avais trouvé un petit copain, mais c'est pas autre. autres. Ah, ah, Est-ce que ça aurait été trop? Ah, un obstacle! Ah, that was cool. Aïe aïe aïe, je vais tenter de faire une manœuvre en roulant. Ouh, le gars roule pas. Droite. Jup, jup, jup. Et voilà. Hey guys et on retourne à la voiture, prendre une bonne bière. On pas la voiture, on retourne à la maison. <tousse> ah. <tousse> Un tremplin. Non. Et voilà, ça fait qu'on est de retour dans le connecteur qui nous ramène tranquillement au stationnement de VBN, secteur Shannon. C'était une aventure incroyable. Je comprends pourquoi la Nelson est, est cotée la plus belle trail. En Amérique du Nord ou au Canada, je sais pas, où est-ce que j'avais vu ça? Je sais que mes sources avant de dire des statements comme ça, Call it, Whatever. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et de la semaine passée, probablement. Ça fait que je vous conseille ça. Amenez-vous de l'eau, de la bouffe en masse. Soyez sûr d'avoir en masse d'énergie dans les papates aussi. Et sur ce, je vais faire un petit peu de chemin forestier, me rendre à mon char et me acheter une bonne bière de micro et m'asseoir sur mon divan, puis plus rien faire de la journée. Fait que sur ce, guys, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, vous donner un petit like aux vidéos. Vous pouvez vous abonner aussi, c'est bon, ça c'est bon pour moi. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Un trait à gauche. Ah, ouais, c'est pas vrai, on continue. Fran, fran, fran. Rare. Je pensais que c'était fini, hein? Moi aussi. Rare technical. Hein, c'est genre deux fois que j'enregistre. on en fasse une troisième. Je bon, pense que oui. ah c'est sur ce son de criquet que se termine cet épisode de Freeride Québec. Si vous avez, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un thumbs up, à vous abonner. Et sur ce, nous nous voyons dans le prochain épisode de Freeride Québec. Oh wow Les obstacles vont des deux sens, c'est cool! Ah! p